Marlène Schiappa sera aux côtés de Cyril Hanouna vendredi soir sur C8 pour un grand débat en direct avec les Français. Euh, D'abord, merci. D'abord, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à vous déjà, Cyril, parce que vous n'étiez pas obligé de dire oui à ma proposition. Euh, effectivement, on a eu pas mal de, de commentaires et de réactions un peu épidermiques et pavloviennes en ma direction, mais en la vôtre aussi. En quelques minutes seulement, les hashtags Marlène Schiappa et Cyril Hanouna se retrouvent en top tweet sur les réseaux sociaux. Hey, Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, un duo à te faire démissionner, un neurologue. Si euh, le journal du Hard existait encore, peut-être que Madame Schiappa irait, j'en sais rien. Mais comment la relation magique entre Cyril et Marlène Schiappa a-t-elle vu le jour Tout commence lorsque Cyril Hanouna est sanctionné par le CSA pour son canular jugé homophobe en 2017. Dans le même temps, il est convoqué par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, une invitation qu'il décide d'honorer en arrivant au ministère, à vélo. La jeune femme, certainement touchée par l'élan écolo de Cyril et ses grandes capacités sportives, accepte par la suite une invitation à participer à TPMP le 8 mars dernier. Alors comment je dois vous appeler déjà Est-ce que je vous appelle, ah oui. Madame la Ministre bah, Vous faites comme d'habitude, Cyril. Vous êtes le bienvenu, Cyril Hanouna. Bonjour. Merci, Merci bonjour. De quoi je me mêle De quoi je me mêle ben, Je me mêle <rire> Je me mêle comme tous les Français de, de ce qui nous regarde. Euh, vous, êtes, vous, êtes, vous allez être un petit peu notre... Notre messager, on va dire voilà, parce que nous, euh, voilà nous on est on est on est on, on, on s'y connaît, on, on a on a peut-être des idées, mais il faudrait nous éclairer sur des choses voilà qu'on connaît pas. Moi c'est vrai que je suis plutôt du du côté des voilà des des deux de, de vous parce que moi voilà je comprends rien. Vous participez ainsi à l'éloignement et au rejet de la classe politique dans son ensemble. La politique vaut mieux que cela. La politique, ce n'est pas la télé-réalité. L'exemplarité des élus contribue à leur respect. Ramener le débat public à une émission spectacle ne peut que poursuivre le travail de dévalorisation de la politique et ainsi vous y contribuer. Euh, C'est la place d'un ministre, une émission comme ça, euh, pour vous, Caroline Moi, je trouve que l'idée est géniale. Madame Oui vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non Non. Pardon de mon étonnement, mais je, je trouve assez surprenante l'espèce de mise en abîme dans laquelle vous nous plongez, parce que vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna, et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Ça me semble assez surprenant. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Les mais faites dans la modération pour une fois. Il hein? <rire> y a un a priori d'indignation, et puis finalement, on réalise que faire de la politique en dehors des codes, c'est aussi une manière de ramener des gens vers le débat public. Les hommes politiques adorent euh, les plateaux télé. La, la, la, pareil, la connexion les hommes politiques avec des journalistes, etc. Ça s'est vu euh, depuis Anne Sinclair, euh, je dirais même Roselyne donc, Bachelot, ouais. qui adore Ils les plateaux télé. Mais moi, ça m'étonne. Mais, mais oui. Tout. Une ministre, elle peut aussi rester enfermée dans son bureau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça m'épargnera des attaques, ça m'épargnera des polémiques vaines. mais C'est le renouveau de la vie politique. Nous sommes les sentinelles éparpillées à travers les villes. Les éclaireurs, les pionniers. Nous ouvrons la route repoussons les ténèbres. Défendre la démocratie et surtout essayer de faire avancer les choses. Notre tâche est de faire avancer le monde. De l'emmener là où il ne serait jamais allé sans nous. Moi je suis fan. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien cette façon de communiquer. Je trouve qu'elle est moderne. Elle prend des risques. Nous sommes différents. Là où nous allons, les autres ne vont pas. Nous prenons les risques. Nous sommes ceux qui annoncent ce qui vient s'exprime. Et après, la force de Cyril, c'est de se dire, bah on ose des trucs que personne n'a jamais fait avant. C'est-à-dire que on est dans, dans, dans, dans l'interactivité. Pourquoi pas Tout le monde est d'accord. C'est des expériences, c'est de l'inédit. J'ai envie de chialer tellement. Ouais, non, non, non, non. Vous, vous êtes une femme Barbara Gourde. ouais c'est possible. Ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, madame la sénatrice. « Balance ton c'est là que ça se passe en ce moment. L'actualité, c'est là que ça se passe en ce moment. Les invités qu'il faut avoir, c'est là qu'ils sont. J'adore Ruquier, mais c'est vrai qu'en ce moment, il les a un petit peu perdus. La personne qu'il faut avoir chaque semaine, elle est dans cette émission. » Je trouve ça formidable que dans cette émission-là, justement, qui est regardée par des jeunes et par des gens qui ne sont pas spécialisés de politique, parce que quoi qu'on dise, j'écoute souvent Jean-Michel Apathy, parfois c'est un petit peu technique quand même. Ah que ça puisse s'ouvrir à des gens un petit peu plus euh, simples, on va dire, en politique, des gens qui sont un petit peu moins obtus là-dessus, je trouve ça formidable. Le mépris de classe, le mépris de classe d'une intelligentsia et d'une forme d'élite politique qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à accéder aux débats politique et au débat public, c'est ce mépris de classe qui a nourri en partie le mouvement des gilets jaunes qui, qui en veut non seulement au gouvernement mais à l'ensemble de la classe politique. Donc je crois que c'est au contraire une bonne initiative que d'aller s'adresser à 700 000 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna et qui peut-être n'auraient pas euh, su comment participer au grand débat national. Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité non. pensait qu'elle était plate et statique. Tout cela est cohérent. Elle se compare à Galilée, la meuf, mais, mais moi je rends le tablier, j'ai rien de plus marrant à écrire. Je vous invite à mettre le bouquin de, de Macron au pied du sapin, à l'acheter. Euh... <rire> Parce que, alors, non mais plus sérieusement, je pense que les, une partie des élections présidentielles se gagnent pendant les repas de famille à Noël et au Nouvel An. On va faire des travaux de vulgarisation avant les fêtes pour savoir en parler aussi pendant les repas, parce que je pense que parfois, une élection peut se gagner là-dessus. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on est en train de faire là, je le redis, les téléspectateurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8, 9 autour de la table. Bah, ah oui c'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national. Quelques jours plus tard, les adhérents recevront tous cet email. Un argumentaire spécial bûche de Noël en 5 points pour animer les repas de famille durant les fêtes. On ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999. Ne vous en déplaise. Nous sommes l'avant-garde. Nous ouvrons la voie. Éclairons la voie. Découvrons la voie. Traçons la voie. Mais jamais, jamais, nous ne suivons la voie.